Hey guys, you want to win this Salut à tous Comme dit Bilou gibon est-ce que vous voulez gagner les cordes Savarez Et en prime, une petite bouteille de... Chatelouz Avec le magasin Rock Asylum et l'école rocking Jam, cours de guitare, on va organiser un concours avec un tirage au sort et on va pouvoir vous faire gagner ce coffret avec des cordes et une bouteille de... Chatelouz Regardez Alors bien sûr, donc, on a la petite bouteille <rire> qui Qu'il fendit avec, vous avez également deux décapsuleurs, ça va, <rire> et, vous aurez... et vous aurez un jeu de cordes au choix. Voilà, donc tout ça, c'est très simple, vous venez, et vous venez remplir ce petit coupon que nous mettrons dans une urne, et ensuite bah, le tirage au sort aura lieu, vous serez appelé, donc le tirage au sort il se fera en vidéo. Comme ça, il n'y aura pas de... Pas, pas de triche, pas de favoritisme. Mais voilà, on va mettre une main totalement innocente dans le panier. Et puis, euh, on sortira le nom. Et euh, donc, euh, ben, la personne devra venir au magasin chercher son coffret. Chapeau. <rire> tout, tout simplement. On peut dire que ça commence à partir d'aujourd'hui. Et tout ça pour une durée de... Un mois. Un mois. Voilà, vous avez un mois à partir d'aujourd'hui pour venir déposer votre bulletin et participer au concours, tout simplement. Donc, je répète, vous venez au magasin, vous remplissez votre coupon, vous achetez quelque chose, forcément, et tirage au sort avec le coffret et savarèse. Est-ce que c'est bien compris Eh bien, on vous attend. Bonne chance